Des images de braquage, on dirait du sabotage. Nous sommes à l'hôpital général de Yaoundé, qui fait désormais peur à tous les malades. Passer une nuit ici, c'est être exposé aux attaques de brigands. Ils se plaignent depuis de cet état de choses, mais on dirait qu'ils parlent aux fantômes. Deux jours déjà que ce malheureux incident s'est produit, ni le ministère de la Santé publique, ni la direction générale de l'hôpital n'ont même daigné leur exprimer la moindre compassion. On dirait que l'apocalypse a choisi l'hôpital général de Yaoundé pour son accomplissement. Cet espace, jadis lieu de solidarité et de fraternité, comme l'affirmait le ministre de la Santé, publique dans son tweet du 20 mai, est aujourd'hui un lieu de brigands. Des gens de mauvaise fréquentation, un hôpital qui se moque de la charité. Quel mépris envers ces familles. L'hôpital général de Yaoundé, qui s'est transformé en nommage la honte, et cela ne me personne personne pour faire semblant de compatir à la douleur de ses familles. Nous sommes allés sur la page Twitter du ministre de la Santé publique. Le dernier tweet remonte au 20 mai dernier sur sa participation au défilé. Neuf jours plus tôt, il avait félicité le même hôpital pour avoir réussi ses miracles. L'hôpital du Cameroun va mal et comme le mal attire le mal, les braqueurs ont décidé de faire de la chirurgie à la lame de rasoir sur les patients. Pourtant, Manaouda Malachi nous a habitués à des parades de condoléances et de compassion partout où il entendait qu'un moustique a piqué un patient dans la moustiquaire. Ou des trucs de félicitations à une infirmière qui a réussi à tester 10 cas de Covid par jour. On aura compris en ce temps, les enjeux étaient très énormes. On a vu la dernière fois dans un quartier difficile, entrer dans les marécages avec la Pointinini pour présenter ses condoléances à la famille du petit ici dans l'opération mortelle avait fait polémique à l'hôpital central de Yaoundé. Aujourd'hui, l'hôpital au Cameroun se sent seul. Tous ses dirigeants l'ont abandonné avec les patients. Ils n'ont rien dit pour ce cas et rien ne présage un ciel clair dans l'avenir.